Eh bien, nous commençons à avoir un jeu intéressant, mais nous allons un peu le compliquer, n'est-ce pas Alors, là où il y a du fromage, il y a forcément une souris, et là où il y a une souris, il y a forcément un chat. Donc, nous allons réintroduire le chat que nous avions écarté au début de la programmation de notre jeu. Alors, ce chat, nous allons le faire patrouiller au bas de l'écran. Il va pouvoir se déplacer de gauche à droite et de droite à gauche. Et il va essayer d'attraper la souris. Lorsque le chat attrape la souris, le jeu est terminé, avant que le chronomètre n'ait indiqué la fin. On y va Eh bien, on commence par ajouter le chat. Donc, nous allons chercher le chat parmi les lutins disponibles, alors soit vous le cherchez simplement en tapant cat ou bien vous l'avez déjà repéré dans la liste des lutins. Voilà, ici je sélectionne donc le lutin chat. C'est parti Alors je vais l'appeler euh, chat, plutôt que cat, puisque je parle français. Voilà, ce chat est un peu grand pour ma souris. On va rendre le jeu un peu plus difficile. Je vais diminuer la taille à 60%. Voilà. Et ce chat va donc patrouiller au bas de l'écran, de gauche à droite et de, de droite à gauche. On y va pour la programmation du chat. Alors, bien sûr, comme d'habitude, nous allons partir sur l'événement quand le drapeau vert est cliqué. Et nous allons utiliser le, le contrôle qui est de répéter indéfiniment. Indéfiniment quoi Eh bien, un mouvement qui sera entraîné par bah, la frappe au clavier de l'une ou l'autre touche. Alors, comme les touches fléchées sont déjà utilisées pour le mouvement de la souris, nous allons faire en sorte que le deuxième joueur, celui qui va gêner le mouvement du premier, le deuxième joueur puisse utiliser d'autres touches pour... Déplacer, faire se déplacer le chat. Alors, je suggère des touches de l'autre côté du clavier par rapport aux touches fléchées, c'est-à-dire les touches Q et S. Lorsqu'on frappera la touche Q, le lutin ira vers la gauche, et lorsqu'on frappera la touche S, le lutin ira vers la droite. Comment faire cela Bien, nous allons bien sûr, nous avons déjà fait ça, hein, utiliser. Un bloc si-alors et dans le bloc si-alors nous allons vérifier quelle touche est éventuellement frappée donc nous allons pour cela dans les capteurs dans les capteurs alors euh, le, la recherche de la touche est celle-ci alors ce n'est pas la touche espace que nous allons tester, mais c'est bien euh, pour aller à droite, disons, la touche S. Donc, je vais chercher la touche S. Que fait le chat lorsque la touche S est pressée Eh bien, on va le faire avancer de quelques pas vers la droite. Donc, avancer de, mettons, 5 euh, pas. Voilà. Donc, j'ajoute ceci dans mon bloc et je peux immédiatement le tester donc je clique le drapeau vert et si je frappe la touche S effectivement le chat se déplace vers la droite, cependant que il ne se passe encore rien bien sûr si je frappe la touche Q je n'ai encore rien programmé et eh bien je vais déjà arrêter la vidéo ici et je vais vous demander maintenant de réfléchir à voir comment faire pour Primo, lorsque on frappe la touche Q, le lutin aille vers la gauche. Et, inspirez-vous de ce que nous avons déjà fait avant, si le chat touche la souris, ou la souris touche le chat, comme vous voulez, eh bien, le jeu s'arrête immédiatement, sans attendre le chrono. Donc, le jeu va donner quelque chose comme ceci. Je clique sur le drapeau vert, la souris va se mettre en mouvement et le chat se déplace vers la gauche ou vers la droite. La souris va bien sûr toujours chercher à manger les fromages, mais le chat en se déplaçant, la souris doit être plus prudente. Voilà, alors je vais la rendre très imprudente, elle va se diriger vers le chat et lorsqu'elle va toucher le chat, le jeu s'arrête. Beau travail